Ils ont intérêt vraiment à, à s'engager dans ce pari, qui à tous les coups sera gagnant, euh, gagnant en termes de, de santé, de santé pour leurs salariés, mais gagnant euh, aussi sur un plan économique de l'entreprise, parce qu'ils vont créer une, une synergie, pour des salariés qui seront mieux, mieux dans, la, dans leur peau et certainement mieux dans le travail qui, ce qu'ils qu vont faire aujourd'hui et demain. Euh, soit un, un créant un petit peu ce, ce dialogue, cette réflexion au sein des entreprises sur ce qui est des méfaits de la sédentarité, des bienfaits de, de l'activité physique mais aussi de créer des, des espaces euh, et de, des, des moments euh, justement pour que ce qui est de la théorie euh, soit de, devienne de la pratique demain et ça sera une fois de plus que du temps gagné pour, euh, pour tout le monde. Euh, de mon côté je constate euh, déjà de belles initiatives et en écoutant les salariés euh, je constate qu'effectivement le, le pari est déjà gagné euh, avec des espaces bien-être, avec des espaces de, où ils peuvent passer du temps à se sentir bien et faire du sport au sein de l'entreprise, des compétitions entre eux. Euh, et les retours sont immédiats et, et tous positifs. Même après, ils se, se, se croisent avec des initiatives sur des aspects écolos, mais qui amènent une fois de plus le, le, aussi bien les salariés mais, et, et l'employeur euh, vers des, des, des sujets communs qu'ils découvrent maintenant, qu'ils ne soupçonnaient peut-être pas euh, hier parce que cette initiative n'existait pas, et donc qui les amènent sur un terrain de jeu, tout en restant l'entreprise, mais hors des sujets de, de, de l'entreprise. Donc euh, c'est rassurant, mais il faudrait que, certes que ces, ces initiatives se, se multiplient. Et euh, c'est un, un, un passage, moi, je dirais, euh, obligatoire vers ce changement de, de, de paradigme donc une étude réalisée par l'INCES pendant la, la crise sanitaire sur les jeunes de 11 à 17 ans euh, a mis en évidence que deux tiers de ces jeunes interrogés présentent un risque préoccupant justement vis-à-vis -vis de, la, de la sédentarité. Alors si on devait retenir qu'une phrase de tout ce qu'on vient de dire jusque là c'est que l'homme est fait pour bouger l'activité physique est le meilleur traitement non médicamenteux qui existe.